Donc, je fais un petit compte rendu d'une séance de feedback que j'ai euh, fait aujourd'hui avec une classe euh, donc il faisait ça pour la première fois donc c'était une séance introductive où je leur expliquais les, les formats il y avait huit élèves c'était une séance de fin de semestre où ils avaient un projet fini un, un projet de site web et donc j'ai préparé des, des cartes euh, avec quatre des formats de feedback que j'avais choisi les un peu les plus simples Affirmative feedback, euh, perspectives feedback, open questions et tips and tricks. Donc, je leur ai fait une très très rapide explication de ce que, comment fonctionnent ces quatre formats et j'ai préparé des, des cartes pour qu'ils en prennent chacun un pour la, pour la première session. Euh, au hasard, ou selon ce qu'ils avaient envie de faire. Comme il y avait 8 élèves, j'ai fait en sorte qu'il y ait... Je pense qu'il y avait 16 formats possibles. Donc, ils avaient un peu de choix, mais finalement, chacun en avait pris un. Et une fois qu'ils ont fait leur choix, j'ai enlevé le reste des, des cartes. Donc ça, c'était les, les formats qui étaient en jeu. Ensuite c'était 5 minutes par personne, euh, la personne qui présentait son site en... avec quelques mots et ensuite euh, le feedback qui était géré. Je nommais une personne chaque fois comme étant responsable de cette session, donc c'est elle qui pouvait donner la parole ou inciter les gens à parler et décider quand le, la présentation a été finie en se basant, en se basant sur le timer de 5 minutes s'ils avaient envie. Donc on a utilisé le timer au début, ensuite une fois qu'on avait un peu le feeling de la durée d'une présentation, on n'a pas utilisé le timer pour la deuxième moitié des présentations. Donc ça faisait que chaque, chaque élève faisait en tout cas un feedback avec le format qu'il euh, qu avait. Um, c'était important d'expliquer aussi que um, s'ils ont des trucs à dire, ils peuvent le dire, c'est pas une contrainte absolue, mais c'est pour leur donner un, un stimulus. Et c'était un peu important de préciser aussi que la personne qui présentait n'était pas obligée de répondre à chaque feedback. Euh, à chaque question. Pour les open questions, plutôt oui, parce que c'est le but, mais pour les perspectives feedback ou tips and tricks, il ne faut pas se sentir besoin de répondre à tout. Euh, ensuite, après les cinq minutes que l'élève a présentées, c'est cet élève qui va ensuite diriger la prochaine, les prochaines cinq minutes et va choisir aussi le travail qu'on va voir. Euh, L'idée, c'est de mettre un maximum la responsabilité de toute la séance entre les mains des, des élèves et ça, ça dynamise le tout. Euh, voilà c'est comme ça qu'on peut animer une session de feedback simplifiée euh, avec des élèves qui n'ont encore jamais fait ça et le résultat était vraiment très, très fonctionnel.